Bonjour à tous, confinement saison 2, deuxième vidéo truc et astuces pour vous aider dans l'entretien tous les jours de vos électroménagers. Alors, comme vous le savez, au cas où, euh, les produits vous savez les trouver en ligne sur le site, il y a beaucoup de livraisons gratuites. On a fait énormément de promotions, un petit peu pour vider les stocks euh, pendant ces, ces, ces, ces longs mois de fermeture de magasins. Donc, rapidement, détartrez euh, une bouloire. Voilà, votre bouloir. Alors oui, effectivement, il y a des produits, mais imaginons, il n'y a plus de produits. Donc là, on a une bouloire. Tout d'abord, premier truc à savoir, chez vous, le filtre, c'est super important. N'oubliez pas de nettoyer ce petit filtre qui se trouve ici. Il peut prendre différentes formes. OK, nettoyez-le. Comme souvent, c'est de l'inox ou alors un, un petit film en tissu comme ça. Passez-le simplement sous l'eau, ça enlèvera. Mais quand vous avez du calcaire, je ne sais pas si vous allez bien le voir ici à l'intérieur, voilà, quand c'est un peu blanc comme ceci, une chose à faire, le plus facile, du vinaigre. Okay. Ça, c'est la meilleure chose à faire. Vous mettez du vinaigre à l'intérieur et vous faites chauffer. Okay. Ne mettez pas de trop, car en fait, le vinaigre et l'eau, si vous le faites trop chauffer, à un moment donné, la bouloir, elle va tout simplement déborder. Donc, simplement, ne le faites pas. Mettez un tout petit peu d'eau, mettez du vinaigre, faites-la chauffer. Après, vous rincez quand elle a refroidi. Okay. Vous rincez votre bouloir, vous rincez votre fuite, vous nettoyez évidemment votre couvercle à l'intérieur et vous faites rechauffer de... Trois fois votre bouloir pour éviter évidemment qu'il y ait des résidus de vinaigre et que vous les agurgitiez. Donc le vinaigre, vous le savez, ça sert pour énormément de choses, mais n'hésitez pas à détartrer votre bouloir. Quel est le premier intérêt Tout d'abord, vous aurez moins de traces blanches dans votre café ou dans votre thé. Vous n'aurez pas, par exemple, sur votre thé cette pellicule blanche si vous n'avez pas trop de calcaire dans votre bouloir. Deuxième intérêt, simplement que vous allez améliorer le temps de chauve, donc elle va un petit peu moins consommer. Voilà Petit truc, astuce à faire chez vous, prenez soin de vous. Retrouvez-nous sur YouTube, Facebook, également Instagram. Vous avez les vidéos en ligne, le site internet pour vous débrouiller avec les produits. On est là évidemment par téléphone pour vous aider. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.